Zombies, Salut tout le monde c'est Chirelle. on se retrouve donc pour le festival de la démo qui y a actuellement sur Steam pour euh, explorer ensemble euh, cette démo qui est du jeu Cowboy Life Simulator Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu Vous allez tout simplement incarner un port fermier qui part à l'aventure afin de trouver un nouveau but dans sa vie. Mais tout ne sera pas aussi simple, car de nombreux dangers nous attendent dans le jeu. Il y aura aussi énormément de choses à faire. Pour le moment, le jeu n'est pas encore sorti, mais c'est un jeu que je vous conseillerais de euh, mettre dans votre liste de souhaits et de le garder à l'œil, parce que franchement, je pense qu'il a du potentiel. Moi, en tout cas, pour la démo, euh, pour avoir testé, parce qu'il y a des objets cachés, des lieux cachés, euh, le craft, il y a énormément de choses à faire au niveau du build, au, au niveau euh, de, de, de la ferme, de l'élevage, de choses comme ça. Il y a plein de choses à faire, même dans la démo. Et j'ai quand même euh, joué pendant une heure et demie, deux heures simplement avec une démo. Et ça fait énormément de plaisir et ça permet de voir euh, à quoi s'attendre dans ce jeu. Bien qu'il y aura beaucoup d'autres choses euh, auxquelles on n'a pas accès dans la démo. Qui vont être mises par la suite quand le jeu va sortir donc on va aller tout de suite dans le gameplay et puis on va voir tout ça ensemble Voilà, nous sommes donc arrivés après notre petit trajet en train. Le jeu, j'ai oublié de vous le dire, mais il est en sous-titré FR et il est développé et édité par Rock Game S.A. Alors, euh, sur la gauche, vous pouvez voir en bas qu'il y a un système de survie. Nous avons donc à gauche notre santé, la faim, la soif et la stamina, les barres de raccourcis. Et en haut à droite, vous avez la boussole. Donc, euh, il ne faut pas vouloir rush trop vite la démo. Euh, il y a beaucoup de youtubeurs, je l'ai vu, euh, enfin, bon, qui, ont, qui, ont, qui ont présenté ce jeu, qui ont présenté la démo, mais qui ont, qui ont énormément rush. Donc, je pense que je vais vous le faire plutôt en deux, trois, voire peut-être quatre parties, je ne sais pas. Mais en plusieurs épisodes, parce qu'il y a tellement de choses à voir et à faire, qu'un seul épisode ne suffira pas à pouvoir vous montrer euh, vraiment que ce jeu est super sympa. Déjà, on peut remarquer qu'on se retrouve au niveau du Far West. Hein, vous en doutez un petit peu, les cowboys, ce n'est pas au niveau... Euh, euh, dans un autre niveau que le Far West, pour être honnête. Mais en tout cas, au niveau graphisme, je le trouve super sympa. Il y a des gens qui ne portent aucun intérêt au graphisme. Mais en tout cas, je le trouve très très joli. Donc, on va euh, en profiter pour garder si on trouve des choses. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a des choses cachées. Donc, on va descendre. Et on a aussi, comme c'est aussi un RPG, il y a des quêtes. Donc, vous voyez ici, on a Billy en face. Bill Barlow qui veut nous parler. Donc, on va aller le voir parler à Billy. Donc, vous avez vos quêtes qui se mettent à droite. Au niveau de la, de la map, vous pouvez remarquer qu'elle est assez grande. Pour l'instant, il n'y a que quelques points d'intérêt à voir avec la démo. Mais je pense que le jeu, une fois finalisé, enfin qui sera sorti, il y aura beaucoup plus de choses. Donc ici, il y a le ranch dont nous avons, nous avons hérité. Ici, nous avons la gare qui va nous permettre de voyager entre les régions, dans les régions. Donc il va y avoir plusieurs régions, je pense, dans le jeu. Ici, vous avez une ferme locale où vous pourrez acheter des animaux et ainsi que d'autres choses. Ici, vous avez une forêt qui est un endroit idéal pour la chasse et la récolte. Qui dit Far West, dit Cowboy, dit Cowboy, dit Indien. Donc vous avez des tribus avec des marchands et des quêtes uniques qui vous seront données. Ici vous avez des prairies dangereuses mais qui sont belles. Ici vous avez une mine, donc ils ont mis mienne, c'est à l'envers, mais c'est une mine, c'est un endroit rempli de ressources. Et euh, si on descend un petit peu plus bas, ici nous avons une autre gare qui va nous permettre aussi de voyager entre les régions. Et ici nous avons une autre mine qui est remplie de ressources. Donc Effectivement, dans la, dans la démo, il y a certaines quêtes qui sont là pour nous montrer le jeu, euh, pour nous tenir un petit peu par la main, pour nous aider. Mais rien ne nous empêche pendant la démo d'aller vous balader ailleurs. Les quêtes ne sont pas chronométrées. Donc prenez votre temps, explorez la démo, voyez si ce jeu vous, vous hype ou pas. Et franchement, moi, sincèrement, 1h30, 2h, et il y a des choses que je n'avais pas vues. Je l'ai refaite une deuxième fois avant de vous la présenter. Et là, j'ai découvert d'autres choses Donc, comme quoi il faut vraiment... Euh, vraiment prendre son temps et vraiment c'est tellement agréable vous avez une musique qui est sympa vous allez pouvoir vous balader à cheval vous allez voir il y a énormément de choses à faire donc vous avez la carte ici vous avez le tutoriel où vous pouvez retrouver euh, les animaux euh, les bâtiments les fondations comment les monter les démolir euh, au niveau fondation euh, vous aurez pas mal de craft à faire vous avez des murs vous avez des sols vous avez des escaliers euh, vous avez des fenêtres enfin il y a plein plein, plein de choses à faire euh, il faut démolir évidemment ce qui nous dérange parce qu'évidemment on ne va pas hériter vous vous en doutez d'une euh, grange euh, ou d'une ferme comme ils veulent euh, dans un état génial mais ces ressources là que vous cassez vous les récupérez afin de la réparer attention ce n'est pas dans le style de house flipper ça n'a rien à voir mais ça, votre but est de remettre en état aussi cette grange de façon à pouvoir l'exploiter au niveau des animaux des chevaux etc donc vous avez les chevaux, donc il suffit de les siffler, vous pourrez, au début vous allez avoir un cheval de base, mais après vous pourrez au niveau des marchands euh, le changer pour un cheval un petit peu plus sophistiqué, on dira euh, qui a un peu plus de stamina. Les articles donc vous allez trouver, euh, vous allez pouvoir acheter ou trouver en vous baladant des armes, des munitions, de l'alcool, etc. puisqu'il va falloir boire, manger, euh, des boîtes, des... enfin il y a plein de choses à trouver, mais il faut fouiller. Les jardins, donc vous allez pouvoir faire vos cultures, on va le voir. Vous allez pouvoir crocheter aussi des coffres que vous allez trouver au niveau de la map, qui sont cachés ou pas. Vos, stati vos statistiques dans votre jeu, qui vous permet de voir ben, votre faim, votre soif et les différentes catégories, donc et votre inventaire. Donc ici, vous avez votre personnage. Bon, pour l'instant, vous direz, on a une sale tête et vous aurez bien raison. Nous n'avons que 50 dollars d'argent. Évidemment, quand on va faire des quêtes, on aura des récompenses, soit ce sera par des matériaux, soit ce sera par de la nourriture qu'on sera récompensé, soit ce sera via de l'argent. Donc, on a quand même un inventaire qui est relativement grand et on va pouvoir faire des stockages, etc. Donc, pour l'instant, c'est quand même assez prometteur. Et ensuite, donc ici, on a un chapeau sur la tête qui nous donne plus 10 d'armure et euh, évidemment qu'on pourra se crafter des vêtements pour nous protéger des animaux. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que des animaux sympas, même les cerfs sont très méchants dans ce jeu. Donc, il euh, faudra se protéger avec une armure. Et ça, c'est petit à petit, on va avoir un, un, un atelier à poser, un petit peu comme dans tous les jeux de, euh, de, de, de survie qu'on connaît. Donc, tout ça, ça revient là-dedans voyez, au fur et à mesure que je vous parle, chose importante à surveiller quand ils vous disent de surveiller vos stats. Vous voyez, vous avez un rond ici, marron, comme la, la vie, puisque là, je ne suis pas touchée. Par contre, là, vous voyez, il y a une petite barre blanche qui va augmenter, augmenter, augmenter, augmenter. Ça, c'est votre faim. Plus euh, la barre blanche va être montée dans le rond, plus ça voudra dire qu'il faudra que vous mangez. Pareil pour l'eau. Et là, c'est votre stamina. Donc là, voyez, ouais, le temps que je vous parle, ma barre blanche commence à monter. Je, je suis à même pas un quart de la fin. Par contre, vous voyez, ma soif diminue très vite. On est au Far West. Il fait chaud. Donc, on va aller parler à Billy Barlow. Alors, bonjour Billy. Finally, you arrived. I've been waiting for you. How was your trip? I have some news for you. Alors, comment s'est passé votre voyage J'ai des nouvelles pour vous. On pourrait lui dire, ce n'était pas si mal. C'était horrible. On n'a vu qu'une cinématique. Ça ne pouvait pas l'air de se passer trop mal. Donc on va dire pas mal. Hein. That's great. You will not regret this travel. I have some good news for you. You inherited a prosperous range. but in order to get the act of ownership, you will need to talk to a local sheriff. Alors, on n'a pas l'air d'être un étranger ici, du moins par rapport, pas par rapport à Bill, puisqu'il nous dit qu'il nous devait de l'argent. Donc écoutez, ben, il nous a donné de l'argent. Ok, donc on nous dit de rejoindre le shérif. Alors ce que je voulais vous montrer avant, c'est n'hésitez pas à fouiner, à vous balader. Les 4 ne sont pas chronométrées parce que vous voyez, on peut trouver de l'alcool, ce qui peut pas mal aider. J'adore le bruit des pas dans la gadoue, en on entend tout. Ok, j'en profite pour vous montrer aussi un petit peu le canyon. Moi, je le trouve vraiment très joli. Alors par contre, si, je, si vous testez la démo, ce que je vous conseille, hein, c'est un bon jeu à tester. Euh, mettez vos graphismes non pas en élevé comme ils le sont ils sont en épique automatiquement euh, j'ai un bon pc mais j'ai remarqué qu'en épique les graphismes sont très vilains alors ça j'ai pas trop compris parce que normalement c'est le contraire et euh, en mettant les graphiques faibles j'avais des textures qui étaient beaucoup plus jolies des sacs alors qu'en épique je pouvais même pas lire ici voyez le nom du train je ne pouvais pas donc euh, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre et euh, n'oubliez pas aussi de régler la sensibilité de votre souris. Je ne sais pas si c'est est jouable à la manette, il me semble, mais j'en suis pas sûre. Mais n'oubliez pas de régler la sensibilité, sinon vous allez faire effet Titanic euh, très vite. Donc le shérif est ici. On va lui parler. Monsieur Walter Finley. Vous Déjà, on est très bien accueilli et il n'est pas aimable, hein, le, le, le shérif. Ben, J'ai besoin de mon acte de propriété. J'ai entendu que Billy parlait de quelqu'un qui a un ranch. Votre ranch est située dans le nord du nord. Vous pouvez le trouver d'ici. Vous avez des droits aussi. Par le cas de ça, vous pourriez avoir ce qui est dans ce cas. Take it from my desk with your of ownership, and be on your way! I have people to command. I almost forgot you received a horse as well. It was hard to handle him around, seems he was very stubborn. Seems he was waiting for you all this time. Try to whistle when you reach the plains. Ok, ben il n'est pas aimable le monsieur. Donc on va effectivement aller chercher nos affaires. Mais avant comme je vous disais, on va regarder autour de nous. Ici non. Ici on a une citoyenne, mais on, pour l'instant on ne peut pas lui interagir avec elle. Donc je pense que ça dans le jeu après on pourra euh, interagir avec, euh, avec les personnages du jeu, les citoyens, etc. Donc vous voyez, il y a des choses à prendre, donc euh, ne pas passer à côté. Si vraiment on s'arrête à suivre les quêtes, on passe à côté, alors que c'est une démo magnifique, euh, on passe à côté de beaucoup de choses. Donc ici, euh, avant de rentrer, je voudrais quand même regarder ici. Vous voyez, il y a de l'alcool. C'est ce que je vous dis, autant il va y avoir des coffres cachés, autant il va y avoir euh, bah, des, des ressources. Donc euh, prenez votre temps, explorez-le. Pour une fois que vous avez une démo qui, qui offre un bon gameplay, euh, moi je vous le conseille ici donc pareil fouillez bien prenez votre temps c'est un jeu qui est agréable euh, la musique elle est super sympa euh, je trouve c est, on, on est vraiment plongé dans le mode de cow-boy alors nos affaires personnelles sont là donc on a un fusil donc, on va l'équiper là on a des munitions on a de l'alcool et on a des bidons de l'armée qui nous redonnent 60 en faim et 10 en soif. La pomme 20 en faim 5 en soif. Là, c'est de l'eau qui nous redonne de l'endurance et de la soif, bien entendu. Les cigarettes, elles, je pense qu'on peut les vendre. Hein. On pourra les vendre. Hein. Euh, on a notre chapeau qui, va nous, don qui nous donne plus 10 d'armure. Les munitions, on va les ouvrir. Voilà. Et euh, donc de l'alcool qui redonne de la faim et de la soif. Voilà, attention, l'alcool... Euh, vous donne un petit peu euh, vous êtes un petit peu bourré ça dure pas très longtemps mais enfin ça dure ici vous avez un coffre euh, où il va falloir crocheter donc il y a tout un système comme ça de coffre donc vous maintenez le clic, le clic gauche de votre souris euh, appuyé et vous appuyez sur la touche D tout en bougeant votre souris afin de crocheter voilà le coffre et de récupérer le contenu donc ici donc ça se stack par 5 au niveau de l'eau l'alcool on en a déjà alors que ça, se ce stack, c'est bien. Parce déjà, on a un grand inventaire. Mais voilà. Donc, ok. Ça, c'est fait. Ici, on n'a rien oublié. On va peut-être boire un petit coup. Euh, bah, je vais boire du whisky. Vous allez voir. Je ne sais pas si ça va me... Vous voyez, j'ai... Ça ne dure pas très longtemps. Mais ma vue, elle est un petit peu... Un petit peu floutée pendant un certain temps. Donc, évitez de boire au moment de la chasse. Surtout. Donc, Ici, je pense qu'on a tout fait. De toute façon, on a l'occasion d'y revenir. On peut courir. Vous pouvez rebind vos touches comme bon vous semble. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, on vient ici au point d'intérêt. On va se mettre là. Et là, on peut appeler notre cheval. Donc, on peut le siffler. Et le voilà. Alors, au niveau du cheval, il n'est pas trop mal fait. La seule chose que je trouve un petit peu qui devrait être retravaillée personnellement mais ce n'est pas très grave. C'est la crinière hein, qui fait un petit peu de dessin, la queue aussi, voilà. Mais au niveau du cheval, en tout cas, euh, moi je le trouve assez sympa. Vous pouvez aussi euh, le renommer. Donc si on, on appuie sur F, et là vous pouvez le renommer. Donc on va l'appeler White au pif. Hein, je donne un nom. Euh, hop, au pif. Sauvegarder et puis euh, bah, si vous avez eu un, un cheval dans votre jeunesse euh, et vous avez, ou un animal à qui vous voulez donner un nom n'hésitez pas donc on va monter sur notre cheval et on nous dit de regagner la ferme donc on peut voir sur la boussole qu'on euh, a une petite flèche orange en haut là. donc notre ferme et on a le point d'intérêt à 235 mètres donc on va y aller avec le cheval on va faire doucement par où on passe j'ai pas vu pour l'instant le cheval se blesser il y a quelques petits bugs effectivement, mais qui ne sont pas gênants dans la démo, où le cheval se bloque. Voilà, mais il suffit de descendre et de le siffler. Voilà. Et on peut galoper aussi avec le cheval. Voilà, et cette musique en fond de, de, de guitare électrique, on a vraiment l'impression d'y être. Et franchement, niveau décor, euh, je le trouve assez sympa, franchement. Donc on va monter. Voir notre fameuse ferme prospère. Voilà. On va mettre notre cheval là. Il y en a un truc d'abreuvoir. Hop, on va descendre. Alors, sachez que vous ne pouvez pas monter sur votre cheval si vous êtes équipé. Par exemple, si j'avais l'arme dans la main, je ne pourrais pas monter sur le cheval. Alors, ici, pareil, on a des choses à prendre. Hop, de l'alcool. Des jumelles. Alors ça, les jumelles dans un jeu, ce n'est jamais, jamais, jamais de bon augure. Donc, voici son hérité, Ici, on a deux chevaux. Donc, vous pouvez voir qu'ils ont des, de, de, euh, un âge, bien sûr, une vie, nourriture et eau. Donc, on aura possibilité de crafter, de construire euh, bah, des, des abreuvoirs, pouvoir les, les domestiquer, les apprivoiser, peut-être les revendre. On verra ça. C'est pour ça qu'il y a tellement de choses à voir que euh, je vous le ferai un petit, en plusieurs parties. Ok, donc ma ferme est en mauvais état, tu m'étonnes Lycos, je dois la démanteler et gagner des ressources. Donc pour ça, il faut qu'on trouve un marteau. Alors au début, effectivement, dans la démo, vous allez faire beaucoup d'allées-venues euh, pour trouver des choses, etc. Mais franchement, le jeu est super agréable. Donc, on va s'équiper de notre marteau et on va aller démolir des choses qu'on nous, qu qu nous demande de démolir mais aussi nous ce qu'on a envie de démolir alors ici moi au début je me suis dit une démolir une bombe ça va me péter dessus mais pas du tout voilà, simplement voilà, ça explose et les ressources vous les récupérez automatiquement dans votre inventaire ce qui va pouvoir vous permettre après de, de, de, de construire votre propre, votre propre bah, base je dirais ou votre propre ranch Donc, plus vous allez construire, plus vous allez casser, euh, plus vous allez déblayer, plus euh, vous allez monter euh, vos compétences, façon de parler. Vous allez débloquer des crafts en fait. Donc on va enlever ce qui nous gêne déjà. Voilà, ça, ça va me gêner. Ici, bon, ça a l'air à, à peu près, hein, je dis à peu près propre. Pour l'instant, C'est pas trop gênant. Ici, on va déblayer pour pouvoir passer. Ici, vous voyez, je, ré je récupère à chaque fois des ressources. Voilà, euh, j'ai des bûches, j'ai du métal. Hein. J'ai pas mal de choses. Ici, hop. On va sortir ça aussi. Alors, vous n'êtes pas, vous, obligé de faire comme moi je fais. Mais euh, j'essaye de vous montrer au max cette démo et franchement j'ai été surprise quand j'y ai joué de, de, de, de faire une partie de 1h30, 2h et de prendre plaisir à la refaire en découvrant encore des nouveaux trucs que j'avais zappé parce que j'avais pas tout fouillé, la map est tellement grande, faut se balader, prendre le temps et pas se speeder et franchement je le redis mais c'est vraiment cool d'avoir une démo où il y a autant euh, de possibilités de voir le, le, le jeu qui va sortir quoi les démos, en général, ne sont pas toujours très longues, voire des fois euh, nulles, mais euh, là, franchement, ils ont fait un effort. Donc, appuyez sur F pour ouvrir le panneau de construction. Alors, ici, donc vous pouvez créer de nombreux types de structures et basculer, etc. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore débloqué les portes, ni euh, les euh, plafonds, ni euh, les escaliers. Ça c'est escaliers, ces différents escaliers, c'est une petite pente. Les fenêtres ou les portes. Donc on nous demande pour l'instant de faire une fondation. comme va la mettre là. On va se le faire sur 4. Alors soyez pas trop près parce que sinon vous ne pourrez pas le faire. Ensuite, en étant équipé du marteau, il suffit bien sûr, comme dans tous les jeux, il taper dessus, ça se construit. À condition bien sûr d'avoir les ressources. Et de se mettre assez près, voyez, de la de la plateforme. Ok. Hop. Quand j'avais laissé, euh, comme je vous expliquais, en épique, hein, le problème c'est que ça me donnait pas l'impression que ce soit en bois. C'était plus métallique. Hein, je trouvais ça bizarre. Et il y avait beaucoup beaucoup euh, de, de textures comme ça que je trouvais bizarre alors que c'était en épique. Donc euh, baissez votre vos résolutions. Hein, à faible, et vous verrez que vous aurez autre chose à, au niveau de, de, de l'aperçu du jeu graphiquement. Alors, ensuite, donc on nous dit de faire un puits. Donc, ma logique voudrait, ma logique à moi, je dis bien, voudrait que je le mette. Euh, ouais, on va le mettre là. On va le construire. Alors, je l'échappe. Hop, il faut vraiment se mettre prêt. Voilà, et on peut interagir avec le puits pour boire. Mais pas que, mais pas que, euh, si je vais par exemple ici, ça, ça m'a fait sourire, je dirais, on peut boire dans la à chevaux, c'est bon à savoir, on peut boire plusieurs fois, le cheval nous dit rien, il n'a pas l'air de, de se dire non, je partage pas avec toi, c'est ma flotte, hein, du tout, et on va manger un petit bout, on va en profiter, on va manger, euh, ça, ça me redonne la soif, ça aussi, mais enfin, vraiment, j'ai une pomme. Deux pommes. Vous voyez, ma barre a diminué, elle est presque à zéro. Et là, qu'est-ce qu'on nous demande On nous demande donc de construire un piano. Alors, au début, je me suis dit, mais à quoi ça sert Mais enfin, c'est pour nous montrer qu'il va y avoir tout un tas de, de décorations, etc. Qu'on va pouvoir builder. Et c'est assez sympa, faut dire. Donc, pour le piano là, c'est tout ce qui est construction de la base. Vous avez après un, un deuxième onglet où vous pouvez construire le puits, où vous pourrez construire un, un four, euh, plein de choses. Donc là, on nous demande un piano. C'est dans le troisième onglet, ici. Donc par contre, j'espère qu'ils rajouteront une touche pour pouvoir tourner les objets, parce que ça, c'est à nous de le faire. Donc, hop, on va le mettre là. Voilà. On va le construire. Alors, ça se fait doucement, mais sûrement. Voilà, on va enlever le, le, le, le, le marteau de nos mains. Voilà, on va appuyer sur E. Et là, on peut jouer de la musique. Oh là, j'ai oublié euh, mon piano de ma jeunesse. Mais enfin, voilà, on peut jouer. Et le piano est assez joli, je trouve. C'est très... Euh, ça, ça fait très west quoi alors notre inventaire limité on doit construire un coffre donc je reprends mon marteau maintenant que j'ai joué du piano je suis contente voilà j'ai mon marteau donc le coffre il est ici donc là il est à l'envers on va peut-être le mettre euh... je le mettrais bien ici pourquoi pas tenant compte qu'il va falloir mettre des murs quand même après voilà on peut sauter courir on a, on est vraiment libre à ce niveau là Donc on va construire notre coffre et là on nous dit qu'on peut le upgrade hein, c'est à dire le, le, le level up donc si on appuie sur Q soit on peut le casser soit on peut le level up et là magique c'est vraiment les coffres qu'on retrouvait au Far West. C'est assez sympa. Alors, euh, on, va, on avait déjà un grand inventaire, mais le stockage nous permet, voyez en bas, de pouvoir mettre encore énormément de choses. Donc, je vais poser dedans des choses qui ne me sont pas vraiment utiles. Par exemple, les cigarettes, euh, l'alcool, euh, les lingots, j'en ai pas besoin. Je vais poser le bois. Les débris de métaux que j'ai récupéré et ceci. Je vais garder sur moi l'eau, les munitions et les pansements. Voilà. Et je vais poser peut-être la, la, la jumelle. Alors, à moins que je puisse l'utiliser pour la chasse, on va le garder. Donc, maintenant, on me dit rendez-vous dans votre jardin. Alors, on va pouvoir effectivement faire un jardin. On va pouvoir élever des animaux. On va pouvoir faire tout un tas de trucs. Et franchement, il tourne très bien. Il est fluide. Il y a encore quelques bugs. Euh, mais bon, c'est une démo. Mais je pense que ça, ça sera assez rectifié euh, rapidement. Mais par contre, euh, ouais, gardez-le à l'œil. Je vous le conseille. Alors, prenez le plan de jardin, ici. Ok, donc on a un bouquin. Donc, hop, use... Appuyez sur F. Je peux pas construire ici, mais euh, je n'ai pas dit que je voulais construire. Alors, je me mets sur 4. Voilà. Donc là, on pourra cultiver des pommes, des poires, des tomates, des choux, des betteraves, des carottes et des oignons. On verra ça quand on en sera à l'épisode où on doit utiliser le, fond de camp, le feu de camp. Ici, on doit prendre la graine qui est sur la table, mais en fait, c'est un banc. Donc, on doit planter le pommier. Alors, ouvrir le plan. Donc, F. On se remet sur le bouquin. 4. F. Et on va donc... Voyez, on le voit en vert, en surbrillance. On va le mettre ici. Au pif. Voilà. Maintenant, on nous dit de prendre l'arrosoir qui est ici. Alors, au début, on est un peu beaucoup tenu par la main. Dans la démo. Mais après... Il n'y a pas de temps limite, donc euh, prenez, euh, prenez votre temps. Donc ici, vous voyez sur la gauche votre, euh, votre pommier. Donc vous avez en vert euh, ben, sa croissance, ce qu'il a besoin d'eau avant qu'il sèche. Donc on va l'arroser. Alors niveau de l'animation, euh, de l'arrosage et de et de la fertilisation, je pense que ça aussi ils vont le revoir. Mais euh, bon, c'est déjà pas mal, on ne va pas se plaindre. Le jeu est magnifique, très reposant, très prenant. Et franchement, moi, quand la démo s'est arrêtée, je dis Oh non, je voulais en voir plus. Donc, franchement, testez-le tant que la démo est disponible. Donc, au niveau de l'eau, ben, on a rempli la jauge à fond. Donc, là, on nous demande de prendre le sac d'engrais. Donc, hop. On va le mettre en 6. Pareil, euh, l'engrais le, est un petit peu. Euh, je dirais, l'animation est un petit peu vulgaire. Mais. Euh... Ça le fait, ça le fait, ça le fait quand même. Voilà, on va monter, on garde le bouton appuyé, on attend que notre barre monte. Alors évidemment, l'arbre, au fur et à mesure qu'on consomme l'eau, consomme l'engrais, mais on peut le voir grandir à l'écran. On a l'impression même qu'il va nous traverser l'écran. Donc, on va, euh, voyez, la croissance augmente la barre verte, et on pourra récolter nos pommes une fois que la barre verte sera complètement au fond. Donc, ça peut être une source, les jardins, bah, de nourriture. On va pouvoir faire des recettes avec. Il y a plein, plein, plein de choses à faire. C'est vraiment un jeu, quand il va sortir, qui est prometteur. Je peux vous, gar je peux vous garantir qu'en tout cas, moi, je vais le garder à l'œil. Surtout qu'en ce moment, euh, il y a énormément de jeux comme ça. Sur le... On retourne à l'époque du, du Far West dans beaucoup de jeux. Euh, il y a aussi l'époque médiévale qui, est beaucoup à la... qui revient beaucoup à la mode. Euh... Enfin, Il y a plein de jeux comme ça où, euh, franchement, c'est un plaisir d'y retourner. Je sais pas, on, on, on doit être gaga euh, de ces jeux-là. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, en tout cas, l'univers du Far West. Euh, l'univers médiéval. Ce sont des époques qui n'étaient pas simples, mais en tout cas, qui étaient bien sympathiques. Et plus ça va, plus on a des jeux euh, bah, sur le Far West, sur l'époque médiévale. Et c'est tant mieux. Alors, la croissance est bientôt terminée. Voilà, donc là par contre, on va euh, ouvrir notre inventaire, on va sortir par exemple, je ne sais pas, le livre, euh, ça on n'en a plus besoin, on va le mettre dans notre inventaire, on le posera dans notre stockage, histoire de ne pas être, euh, je ne peux pas le, non parce que je l'ai dans la main en fait, voilà, alors si je mets 4, là normalement je devrais pouvoir, je vais récolter avec B, il faut appuyer sur B, vous maintenez appuyé, voilà, et on a récolté toutes les pommes euh, que l'on avait. Donc, euh, si je me mets sur 4, normalement, je devrais pouvoir maintenant voilà, le basculer dans mon inventaire. Ok, nous devons rassembler plus de ressources. Pour cela, nous avons besoin de plus d'outils. Donc, on va aller. Alors, j'ai vu ici, euh... pareil, hein. vous voyez, il y a un seau. Donc, on peut le prendre. Ici de l'alcool. oui j'ai. Euh, ici. Une lanterne. Rien de bien. Euh, non. Derrière, il n'y a rien. Pas d'interaction avec les maïs ou les cactus pour l'instant. Donc on va retourner. On va sauter la rambarde. Ah oh, ben j'ai un petit chemin là, je suis bête. On va courir. Attention à notre stamina. On a euh, encore une fois, un, un bonhomme, je dirais, un petit peu asthmatique. Il s'essouffle très très vite. Donc, on va avoir des quêtes. On va avoir ben, notre superbe euh, ferme à retaper. On va avoir énormément de choses à faire. Ok, donc là, on peut prendre la lanterne. Hop, la hache et la pioche. Alors, je vais aller vite fait à mon stockage pour pas avoir à trimballer sur moi tout ça. Parce que bon... J'ai pas besoin de tout. Le seau, je n'en ai pas besoin. Donc je vais le mettre ici. Euh, L'eau, ici. L'engrais, dans mon stockage. Le bouquin, je vais le mettre dans le stockage, histoire de ne pas le perdre. La lanterne, on va la mettre ici. Et la pioche, je vais l'équiper en 4. Et la hache en 5. Là, je pense que je suis bonne. Là. Oui. Ok. Donc, on doit rejoindre la forêt. Alors, euh, on va pouvoir couper des arbres, on va s'équiper de la hache en 5. Donc ici, on nous montre juste à côté, hein. euh, regardez là, regardez s'il y a, y a, y a un, un loup, un coyote, je ne sais pas trop ce que c'est. On va regarder si on peut lui faire la peau, si on ne la fait pas avant. Donc là, on coupe du bois. Donc là, on nous dit qu'il nous faut du cuivre. Je ne sais pas si le coyote est toujours là. Je voudrais bien tester quand même avec vous euh, le système de de l'arme dont je vais recharger. Donc on recharge avec R. On n'appuie qu'une seule fois et ça vous met les balles. Hein. Donc on va aller voir si on peut buter le coyote. Je n'ai pas testé ça. Hein. Euh, bon, je sais qu'on doit aller tuer un animal au bout d'un moment à une quête. Mais est-ce que le coyote, je peux... Ah mais c'est un chien, je voulais buter le chien moi je crois. Ouais c'est un chien. Et on peut l'apprivoiser, normalement. Alors, par contre, il ne faut rien avoir dans les mains. 6. Alors lui pareil, il a... Alors eux. Donc on peut lui dire de nous suivre en appuyant sur la touche 1. De rester là, d'aller-y, d'attaquer, libérer l'animal ou nourrir les animaux. Vous imaginez, admettons, on trouve 5-6 chiens, on peut aussi en acheter. Et puis on part à la chasse comme ça avec plusieurs animaux, on leur demande d'attaquer les sangliers, ça peut être super sympa. Écoutez, on va lui demander de nous suivre. Est-ce qu'il va le faire Oui, il nous suit. Allez, on le ramène à la ferme. Allez. Est-ce qu'on peut te renommer Non. Pas encore. Tu nous appartiens pas réellement. Donc, je vais te mettre là. Tu es où Voilà. Et je vais te dire de... Ah, mais il a des pop. Bon, il pense. Je... Ah, mais ben non, il est là. Euh, je vais te dire de rester là. Voilà. Et avec Z... On enlève l'interface. J'espère qu'il me suit plus. Non. Il a des pops. Euh, il doit être pas loin, je pense. Donc on va partir, donc miner. Donc on remonte sur notre cheval. Quand on est au niveau de la soif, on a soif enfin, avant de partir. On va boire. enfin le cheval, il a à chaque fois quand même. Il n'a pas l'air ravi que je lui pompe son eau. De se dire. C'est la mienne. Alors. Bon, je t'en remettrai, Pépère, t'inquiète pas. Et on va manger, ben écoutez, on va manger ça. Voilà, nickel. Là, on est à fond partout. Et on va repartir avec White. On va aller voir euh, ben, ces, minerais, ces minerais là qu'on doit. Euh... Alors, par où je vais passer? Le plus simple. Peut-être par là cette musique est super sympa. Les balades à cheval sont, sont super sympas aussi. C'est reposant. Vous n'êtes pas obligé de courir au galop tout le temps. Vous pouvez euh, rester au trot tranquille. Regardez autour de vous. Alors, je vais passer par là. Parce qu'à chaque fois, je passe de l'autre côté. Il y a peut-être des choses à voir ici. Il y a des cailloux faites attention parce que votre cheval peut se bloquer évidemment j'ai voulu passer par un endroit où il n'y a pas de route Alors, est ce que tu peux passer par là cooper j'en profite pour regarder autour de moi hein, parce que franchement faut que j'aille en face Vous avez aussi la stamina du cheval, avec vous pouvez le voir avec l'onglet du fer à cheval en bas à droite, à côté de nos stats à nous. Donc C'est là. Ok, donc on descend. Donc on va s'équiper de notre pioche en 4 Et on nous demande de miner du cuivre et de nous rappeler à quoi ça ressemble. N'oubliez pas d'utiliser une pioche pour l'exploitation minière. Voilà. Donc là, on a récupéré du cuivre. Je pense pas qu'il y en ait ailleurs. Je vais regarder. Je pense que pour, le, pour la démo, c'est juste un seul caillou. Après, quand on sera un petit peu plus libre, on pourra miner. J'en profite pour regarder ici s'il n'y a rien au niveau de ce chariot accidenté. Non. Donc On va sortir notre pioche pour pouvoir remonter sur notre cheval. Et là, on nous demande d'aller euh, à une mine de pierre, enfin récupérer de la pierre. Donc il y a des mines pour euh, chaque minerai. Je pense qu'il y en a aussi pour... Euh, qui regrouperaient les, regr les ressources. Alors, je n'ai pas vu de serpents, d'araignées, etc. Je dis alléluia, moi qui n'aime pas ça. Mais bon, c'est vrai que ce serait un petit peu plus logique. Euh, dans, dans des déserts comme ça, il y avait des serpents. Bon, pas partout, hein, mais... Euh, ça sera peut-être mis prochain, prochainement à la sortie du jeu. Il y aura peut-être un petit peu plus d'animaux dangereux, on dira. Il y en a déjà pas mal. Donc, on va miner... Oui, White, oui. On va reprendre notre pioche en 4. Et on va miner de la pierre. Alors, vous pouvez utiliser la pierre pour améliorer vos bâtiments tout en utilisant un marteau. Donc, on va pouvoir upgrade nos, nos constructions. Voilà, vous voyez. Là, on me dit que je peux aussi ramasser d'autres plantes. Mais vous voyez, je prends mon temps, j'en profite pour regarder autour de moi. Est-ce qu'il y aurait d'autres pierres à miner Non, peut-être là-bas. On a des collisions avec le cheval. Hein. Alors, si on est trop près de lui, on ne peut plus avancer. C'est assez bien fait, en tout cas. Est-ce que ça, je peux le... Ouais. Alors, évidemment, plus vous allez faire deux choses, plus vous allez débloquer des crafts. Vous l'avez vu hein, dans l'onglet construction, euh, on n'avait pas grand chose au départ. Mais euh, petit à petit, on va débloquer des choses. Hein, et même dans la démo, c'est possible. Voilà. Donc, on va ranger euh, notre hache. Euh, et là, on nous dit qu'on peut aussi ramasser quelques plantes qui s'appellent des opuntias. Les opuntias, ça va nous servir tout simplement à nous faire des remèdes au niveau du feu de camp. Euh, parce qu'il y aura aussi des recettes, de la cuisine, etc. Donc, on va en ramasser les opuntias. De toute façon, c'est marqué. C'est ces espèces de petites herbes euh, un petit peu bizarres euh, qui, qui sont brûlées par le soleil. Mais ça va nous servir à nous faire des remèdes. Hein, donc, nous redonner de la vie si on est blessé. Donc, c'est assez sympa. Donc, on prend notre temps. Hop, Ici, on en ramasse euh, assez quand même. Hein, de quoi se faire euh, ben, quelques remèdes d'avance. En tout cas, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez jusque là. Mais moi, vous voyez, de l'avoir joué deux fois, trois fois. Mais franchement, je prends un plaisir à chaque fois. Et à chaque fois, je découvre de nouvelles choses. Donc, euh, je, vais, je vais vraiment le garder à l'œil. Il, il me tarde sa sortie. La date n'est pas annoncée. Mais euh, franchement, il a énormément de potentiel, je trouve. Et je le trouve vraiment magnifique, reposant. Et ça fait plaisir des jeux comme ça. Euh, on va en prendre quelques-unes encore. Ici, il y en a. On regarde s'il n'y a pas des coffres, des choses comme ça. Donc, on doit retourner donc, à la ferme. Donc, on va récupérer White. Alors, il y a des petits bugs avec le cheval. Quand on le siffle, euh, si on est trop loin, il peut euh, comment dire, être à côté de vous. Vous l'entendez, mais vous ne le voyez pas. Donc, euh, faut juste vous décaler un petit peu et puis euh, bah, le rappeler. Et là, vous aurez la possibilité de récupérer votre cheval. Allez, on est parti. On revient donc à la ferme. Je pas passer par il y a des différents ponts qui nous amènent à différents endroits c'est vraiment à visiter un open world complet là on revient à la gare non, là j'ai un trou il va pas aimer hein j'ai ma jauge de soif euh, euh, qui crie à l'aide mais Il boira une fois qu'on sera revenu. Enfin, en tout cas, les petits bugs moi que j'ai rencontrés ou comme d'autres amis youtubeurs euh, qui, ont, qui ont rencontré les mêmes bugs, euh, c'est pas gênant quoi. Au niveau de la démo, déjà, ça vous donne vraiment, mais vraiment, sincèrement, un, un bon aperçu du jeu. Et rare, vraiment, je vous allez dire que je le répète, mais rares sont les démos qui vous proposent une heure et demie. Deux heures de jeu, à moins évidemment que vous le rushiez et que vous passiez à côté de, de cette exploration d'un monde ouvert, de trouver des ressources qui ne sont pas automatiquement dans les quêtes, de faire vos quêtes doucement, tranquillement prendre votre temps et apprécier le jeu. Après, ça c'est vous qui voyez comment vous voulez jouer. C'est pour ça que comme je vous dis, un épisode ça ne suffira pas, sinon euh... ça serait trop long. Donc, rendez-vous à la ferme, j'ai tout ce qu'il me faut. Je dois retourner à ma ferme maintenant. Donc, on y retourne. Alors, déjà, je vais poser euh, ce que j'ai euh, récolté. Euh, du moins, euh, ça, est-ce que je peux le mettre dans le stockage Non, je ne peux pas. Euh, la lanterne, on va la mettre dans le stockage. J'en ai pas besoin. Je vais garder sur moi tout le reste, le bois, etc. Donc, on me dit de retourner ici. ok alors ici on a une faux ok qui s'est équipée directement en 6 je voulais regarder un truc avec la... ah d'accord ça ça peut aider pour la chasse parce que franchement les animaux souvent sont pas faciles à voir et franchement ça aide alors que normalement bon dit euh, jumelles dit jamais rien de bon donc on retourne à notre jardin alors des petits allées venus au départ mais c'est pas embêtant on prend plaisir, on se balade. Mais vous inquiétez pas, il y a de l'action, il y a des quêtes, il y a des choses à faire. On le verra peut-être pas dans cet épisode-là, mais dans un autre sans aucun problème. Alors ici, est-ce que je peux couper Il faut vraiment que je me mette correctement. Alors, de déblayer ici, les buissons, ça me donne du bois. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé au son des animations des départs on me demande de partir chasser un cerf moi je prends mon temps je déblaye tout ça me fait du bois ça va me permettre de construire d'autres choses et puis je ne suis pas pressée j'ai envie d'apprécier la démo jusqu'au bout je sais pas si elle va être disponible quand les, le festival de la démo va être terminé sur Steam mais euh, franchement prenez-la, testez-la et vous allez prendre un réel plaisir j'en suis certaine alors bien sûr hein, c'est pas du Call of Duty ou autre Mais bon Le jeu en vaut vraiment la chandelle Je pense Hop. Et même la démo en vaut la chandelle Ok donc trouver une arme Il faut que je trouve une arme euh, Donc il faut que je revienne Alors voyez ici les trous qu'on a fait Je pense qu'ici voyez, on pourrait faire un potager Des choses comme ça Parce que ça non je ne peux pas le non. Euh, et les cactus Là comme ça Non pour l'instant je ne peux pas donc, il faut qu'on revienne à notre ferme. Il faut qu'on trouve un arme. Alors, on en a déjà un. On va voir la différence. Est-ce que je peux euh, monter sans me coincer Je ne sais pas. Je vais pas tester. Je préfère faire euh, 100 mètres de plus en coin. J'aime bien le pas de, des, des pieds du joueur euh, qui, euh, qui patauge dans la gadoue. Il y a énormément de crottes de cheval. Hein. C'est impressionnant. Ce sont des chevaux qui ont des transits absolument exceptionnels. Alors ici, on a une autre arme. On a quoi d'autre On a une faucille. Ici, on a une binette. Une bineuse, comme ils veulent. Ici, on a des armes. Des munitions. Hop, Il va falloir que je bouge. Ici, de l'alcool. Et là, les Munitions, alors on va regarder notre inventaire. Donc, on va, on va sortir, non, on va garder la lunette. Je vais plutôt sortir la pioche. Ça, j'en ai pas besoin. Et on va le poser dans l'inventaire dans notre stockage ah, parce que je l'ai en main. Alors, je vais passer en 5. Hop, je rouvre mon inventaire avec i et hop, je vais pouvoir mettre la faucille. là. Je pourrais le ranger. Le marteau, est-ce que j'en ai besoin maintenant? Euh... Peut-être pas. Voilà. On verra les crafts. On va ouvrir nos munitions. Euh, charger. Charger. Le flingue, il est là. Je vais le mettre ici. Alors, c'est quoi la différence Ici, c'est un Winchester. Et ici, c'est un fusil de chasse. D'accord. Ok. Donc, on va le prendre. On appuie sur R. Ça va recharger automatiquement. Voilà, si je rappuie, non, lui il en veut que deux. Ok, par contre je commence à avoir soif et faim. On va déposer dans notre euh, stockage euh, ce qu'on n'a pas besoin. Alors, s'il y a encore de la place, alors on va poser la pioche. Je peux pas. Si. Parce qu'en en fait, il faut vraiment, voyez, que le. Que ça c'est clair, mais apparemment, lui, il veut pas. Donc euh, le marteau, je vais le garder. La faucille, hein non. J'ai peut-être plus de place, en fait. Euh... Bon, ben, on va le garder sur nous. La faucille, on peut la poser. Voilà, en bas. Ouais, peut-être un, un petit bug là. Euh... Ici, non. Ici, non plus. Une bineuse. Là je peux pas. Bon, ils nous ont dit un hein, inventaire est limité. Euh, j'avais pas fait. Si j'avais fait un coffre. Bon. On doit aller en forêt pour chasser un animal. Mais écoutez, ce que je vous propose. Bon, vous n'aurez pas vu énormément de choses. La, la chose que je peux vous montrer peut-être c'est. Pour cette première partie de cette découverte de Cowboy Life Simulator, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, après, il y a énormément de trucs à faire, euh, mais en faire une vidéo de 30-45 minutes, c'est assez compliqué en vous expliquant en même temps. Euh, donc, on va passer, par exemple, je vais reprendre mon marteau, et euh, je vais essayer de vous montrer, pour finir cette première vidéo, on fera une, si je peux, bien sûr, euh, mon marteau. Voilà si je passe avec mon marteau ici et que euh, je vais maintenant euh, dans le monde construction du fait que j'ai énormément miné énormément cassé j'ai débloqué différentes différentes choses donc par exemple ici j'ai une porte je peux la mettre euh, on va dire ici voilà je peux la construire ici euh, donc avec F je peux me mettre, par exemple, un mur fenêtré ici. Je pense que j'ai une petite fenêtre, mais je ne la vois pas. Ici, euh, bah, ouais, enfin, à moins qu'il y ait des orages, on va peut-être. Parce que je pense qu'on mettra. Après, on peut faire plus grand hein. on peut agrandir, hein. casser, agrandir, poser une structure, la casser, la mettre ailleurs on, récu on récupère les ressources. Euh, donc, ici, euh, bon, on va déjà voir ce que ça donne, ceci. Okay. arrête de taper il m'a posé une autre structure voilà bon, écoutez on peut faire des trucs sympas apparemment euh, ici j'ai mis quoi une fenêtre il faut vraiment dessus ok donc donc il y a des murs il y a des portes il y a des fenêtres Ensuite, on a des toits, on a des escaliers euh, qui sont en collimation pour pouvoir monter à l'étage. Euh, on a d'autres escaliers ici euh, qui sont d'une autre façon, positionnés d'une autre façon. Donc, on peut se faire une, une base assez sympa. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, bah, les, euh, les plafonds, si on veut se mettre un plafond. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir... Euh... Ouais, voilà. Vous voyez, par exemple, ici, je pourrais mettre un plafond. Si je. Alors ici, j'ai une structure, apparemment, non Non. Si j'ai dû mettre une structure. Parce que je peux pas passer. Alors, si je fais ça. Voilà. Hop. Et là, j'avais mis des structures en... en transparence. Je fais pas attention. Hop. Est-ce que là, je peux construire mon toit Peut-être que j'ai un un escalier qui monte, peut-être, ou alors une structure pour le tenir. Alors si je mettais, par exemple, on pourrait mettre là, euh, on va mettre une autre porte ici. Si je construis euh, ma porte, hein. ok, Alors là je l'enlève parce que sinon ça va se construit. Et là je peux ou non, je pense qu'il faut un escalier, je suis trop basse pour pouvoir le, le construire je pense. Enfin bon, il y a quand même de quoi faire. Au niveau euh, construction, donc là c'est tout ce qui est fondation avec les escaliers. Euh, ici on a une petite pente hein, pour éviter de, de, de, de sauter je dirais, on peut mettre ici. Alors, euh, est-ce que je peux la, la construire J'ai peut-être pas les ressources nécessaires. Ensuite ici on peut mettre par exemple un mur non fenêtré. Voilà. On va le. Hop. Allez. Faut vraiment y être dessus. Hein. Hop Voilà. Histoire de ici on pourrait se remettre par exemple euh, je sais pas moi une autre porte est ce qu'elle va se placer à se met là elle veut pas se, se mettre ici bon alors ça c'est à regarder un peu plus euh, dans les détails ensuite on a débloqué comme vous le voyez euh, D'autres choses qu'on n'avait pas tout à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, la cuisinière. Donc, la cuisinière, euh, euh, je pourrais la mettre, euh, bah, je sais pas, par, à, bah, à côté de la porte sacrée. Euh, ici. J'ai l'impression que je la fous à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression, je sais pas. Non, elle a l'air de, de, de vouloir se mettre comme ça. Voilà. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire avec cette cuisinière. Hein. Histoire de vous montrer un petit peu. Euh, voilà. C'est vraiment d'époque. Je trouve ça super joli. On arrive à trouver comme ça des, des, des coffres euh, au niveau des, des antiquaires. Avec un petit peu de chance. Surtout aux États-Unis, il y en a beaucoup. Mais franchement, c'est très sympa. Donc, on va manger un bout parce que là, on est mal. À manger. On va manger. Manger. On, boira, on va boire un petit peu là. Voilà, là comme ça, vous voyez, on n'a plus de barre blanche, on est bien. Alors, au niveau du four, attention, vous avez la cuisine qui se fait au feu de camp. Sûrement qu'il y aura une gazinière après qui se débloquera. Euh, une gazinière, façon de parler. Vous avez, en tout cas, ça, c'est ce qui se fait dans le feu de camp. Alors, vous avez donc de la viande cuite que vous pouvez faire. Donc, pour avoir de la viande cuite, il vous faut de la viande, donc il va falloir chasser. Vous avez des toniques qui, euh, qui vont vous booster avec il faut une bouteille d'eau et vos souvenirs toniques, des remèdes qui se font au feu de camp, donc avec les plantes qu'on a ramassées qui sont les opuntia. Si vous avez effectivement, vous pouvez acheter des poules, beaucoup de choses, on le verra dans un autre épisode, ben, vous, vous aurez vos œufs, donc vous pourrez vous faire des œufs frits euh, qui vont vous donner des, des, sûrement euh, beaucoup plus au niveau nourriture. Vous avez aussi euh, des saucisses, pour ça je pense qu'il va falloir tuer des animaux ou acheter parce qu'on a aussi un système de commerce. Euh, vous avez du jambon que vous pouvez utiliser, vous pouvez faire des tomates rôties Les tomates, on l'a vu dans le potager tout à l'heure quand on a fait le pommier euh, qui avait différentes sortes de, de légumes et d'arbres à planter. Euh, vous avez aussi la tarte aux oignons, pour ça il faut avoir des oignons et des tomates ici. Par contre ici dans le four on peut faire des barres de fer. Euh, donc comment ça fonctionne Tout simplement euh, on a du bois, oui. Donc on met le carburant ici. Et donc si par exemple euh, je veux faire une barre de fer il me faut de la pierre donc je mets ici et j'allume et vous voyez le temps passe ça me dit à peu près il euh, faut 5 secondes pour faire une barre de fer voilà donc euh, ça peut être sympa donc le fer ensuite qu'est ce qu'on peut faire d'autre euh, barre d'or pour ça il faut des pépites d'or Il va falloir creuser chercher les pépites d'or sur la map on peut faire un collier de perles, mais pour ça, il faut trouver les perles. Collier de jasper, il faut trouver le jasper. Le cuivre, ça nous donne des débris de métal. Alors, est-ce que j'ai du cuivre J'ai dû le poser dans le stockage. On pourra se faire de la poudre à canon, il faut trouver du charbon pour ça, pour pouvoir le faire. On pourra se faire des cartouches de 45. Pour ça, il faut de la poudre à canon, de la, des chevrotines, mais aussi de la poudre à canon. Il enfin, y a pas mal de, de, de choses à faire ici, et c'est assez sympa, je trouve. Donc ça, c'est au niveau du four où on est. Et après, ça sera dans la prochaine vidéo quand on va aller voir le feu de camp. Là, pour l'instant, au niveau de décoration, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Donc, on a vu le four, on l'a posé. Ça, on l'a vu. C'est le, le, le, le petit coffre ici en face qu'on a upload. Donc, on peut s'en refaire un autre petit si on a vraiment trop de stockage. Ici, on a des, des clôtures en bois pour décorer le ranch. Un établi qui va nous permettre euh, de fabriquer des objets plus complexes. Et vous avez le troisième onglet où il y avait le piano, où on a débloqué un wagon qui aide à réparer les outils et les armes de mêlée. Vous avez aussi les pierres à aiguiser. Vous pouvez vous faire un lit. Donc, euh, on va essayer tout de suite. Est-ce qu'on peut se reposer On peut dormir Ce qui est sympa et réaliste. Hein. Hop. On va le mettre comme ça. Voilà. On va construire notre lit voilà. Et on va regarder. Normalement, on peut dormir. Voilà. Si j'appuie sur eux, ça me met, tu te sens reposé. Si c'est pas magique. Euh, par contre, je pense pas que j'ai vu des. Alors, ça se débloque peut-être après, mais je n'ai pas vu de porte. Enfin, de, de, de, de porte pour pouvoir fermer. Je n'ai pas vu. Alors, ici, et ça, ça m'embête de ne pas pouvoir le, le, le construire. Et si je m'accroupis Non. Si je peux. Voilà. Ah! je me disais aussi voilà donc ici on a notre petit lit ce qu'on pourrait se faire aussi à clôturer euh, la vidéo c'est finir cette petite base je trouve que ça pourrait être sympa euh, on, a, on, a, on a quoi d'autre on a une table de nuit alors elle a les tiroirs de ce côté ce qui va être un problème pour la mettre à moins que je puisse sauter sur le lit non je ne peux pas peut-être dû mettre la table de nuit avant j'ai pas un non ça c'est pour annuler avec la molette donc il euh, n'y a pas de, de système de rotation des objets euh, bon, écoute on va on va la mettre ici c'est pas grave hein. pour tester hop ah, ben, elle s'est tournée de l'autre côté. Elle est, elle est trop forte. Bon, écoutez, c'est mieux que rien. Alors, qu'est-ce que nous offre cette petite table de nuit et comment est-elle bon, On n'y voit pas très bien, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment far west. Hein. Les meubles sont vraiment très bien. sont bien travaillés. J'espère que ça dépasse pas du mur, que je ne l'ai pas trop collé. Et ici, donc, ah, ben, ça nous fait un nouveau stockage. Donc, est-ce que là, je peux mettre ce que je n'ai pas besoin, style mes armes Oui. Mes armes, mes outils. Ok. Là, ça me libère de la place dans l'inventaire. Euh, le marteau, je pense pas que j'en aurai l'utilité, mais comme je l'ai dans la main, il va pas vouloir se mettre. Euh, Est-ce qu'on a mis d'autres outils là-bas Dans celui-là, non, on a mis tout ce qui était, euh, ouais, non. Ok. Je suis toujours un accroupi, j'ai pas vu. Hop, donc là, ben, je vais poser mon marteau. Je vais mettre en 4, comme ça je vais pouvoir le ranger là-dedans. Hop. Voilà. Et j'ai plus que mes armes. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, au niveau euh, du, du craft ben, J'ai posé le marteau. Oh non, j'ai appelé mon cheval. T'as pas bougé, White Il a bougé. On va le siffler. Donc ce qu'on fera, bah, j'espère en tout cas que ce que vous aurez vu jusque là, ça vous a plu. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve très vite pour la suite de cette démo. J'espère qu'elle va rester accessible assez longtemps euh, pour qu'on puisse tout voir. Et puis que vous puissiez vous aussi, n'hésitez pas, si ça hype, de le prendre tout de suite. On se retrouve très vite pour la partie 2. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, plein de bibi, plein de zouzou. Moi, j'adore cet univers. Je suis complètement hypée. Et euh, en tout cas, moi, c'est un jeu que je vais garder dans le collimateur. Sur ce plein de bibi, plein de zouzou. Et on se retrouve très vite pour la partie 2. Pendant que White n'était ouais, pas très content que je l'ai appelé. Et que c'était pour rien. Voilà. Donc, dans le prochain épisode, bah, on, on ira donc dans la forêt euh, chasser un animal. Allez, bye bye.